tous, dans cette séquence, on va discuter de la différence entre le nombre de threads d'une part et le nombre de cœurs d'autre part. Donc, observons que la machine virtuelle Java gère plusieurs cœurs. C'est-à-dire que si j'exécute ma machine virtuelle sur une machine multicœur, et eh bien euh, l'implémentation de la machine virtuelle sous la plupart des systèmes d'exploitation, c'est le gérer. Et en particulier ça va se passer entre l'interface de la machine virtuelle avec le système d'exploitation pour implémenter les choses correctement. Et du coup on peut imaginer que les threads dans certaines conditions peuvent être affectés à un cœur et donc si j'ai X cœurs, je peux exécuter jusqu'à X threads en parallèle si c'est envoyé avec les bons paramètres etc etc. De toute façon c'est le système qui gère Évitez de jouer à ce genre de choses sauf quand vous faites des, de la programmation extrêmement pointue, extrêmement particulière et en général vous passez euh, pas par Java, vous passez par des mécanismes dédiés. Par contre, il ne faut pas non plus imaginer euh, que euh, parce que j'ai 25 threads, je vais avoir du parallélisme réel sur 25 heures. En particulier, vous imaginez bien que si je suis dans une situation où il y a plus de threads que de cœurs, bien je vais avoir un mix entre du temps partagé et du paradisme réel. En gros, la situation où on n'a qu'un seul cœur, le parallélisme, il se fait par temps partagé, comme je vous l'ai montré dans une autre séquence. Et lorsque j'ai par exemple 4 cœurs, euh, cœurs dirons-nous, et puis 16 threads, eh bien, je vais avoir un mélange. Je peux avoir donc deux threads qui s'exécutent simultanément sur deux cœurs différents, mais je n'ai pas un parallélisme à 16 threads, donc évidemment, ce pas parce que je crée une thread que je vais générer le parallélisme qui va avec. Cette thread va s'exécuter en concurrence avec les autres, mais pas forcément en parallélisme réel. Ça va se passer par de l'entrelacement de l'exécution. Donc c'est important, hein. ce n'est pas lié à Java, bien évidemment c'est un mécanisme fondamental. Si je suis en C sous POSIX sur une machine UNIX qui a 8 cœurs et que je crée 100 threads ou 100 processus, vous sentez bien que je ne vais pas avoir la puissance de feu d'une machine de 100 processeurs. Sinon ce serait hélas trop facile. Alors comment peut-on obtenir le nombre de cœurs de la machine Il y a une primitive dédiée, hein, c'est dans Java Lang Runtime, euh, ça fait partie des choses que vous pouvez aller regarder du côté du Fantastic Manual et vous avez effectivement une méthode qui vous permet de récupérer. Alors en fait vous récupérez une référence sur la description du Runtime qui est une espèce d'objet partagé et vous avez là dedans une primitive qui s'appelle Available Processors qui vous permet en fait d'obtenir le nombre de processeurs. Alors il ne fait pas la distinction entre processeur et cœur. Imaginez que j'ai une machine qui soit une quadriprocesseur et que chaque processeur soit des processeurs à 6 cœurs, et bien en fait available processor va me rendre 24. 24 c'est en gros 24 fils d'exécution. Si ces 6 cœurs sont multithreadés parce que c'est des Intel, et ben il va me rendre 48 parce que lui il va voir le nombre de fils d'exécution qui sont rendus par le matériel. Voilà. Alors vous avez évidemment des équivalents dans le systèmes, hein, dans, sous Linux vous avez, slash proc slash cpu info par exemple en bash et puis euh, vous avez les primitives équivalentes en C etc etc qui vous permettent d'obtenir cette information. Mais gardez bien à l'esprit que il y a d'un côté le nombre de processeurs ou de cœurs en gros le nombre de fils d'exécution que je peux avoir simultanément dans ma machine et le nombre de threads et ces deux choses qui sont complètement distinctes. Voilà l'exécution de mon petit programme euh, sur ma machine. Ma machine c'est un Core i7 avec quatre coeurs hyperthreadés et donc effectivement il me rend 8 fils d'exécution détectés. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.